Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter en exclusivité les règles de Reload, un jeu de Battle Royale dont la campagne commence sur Kickstarter le 26 janvier 2021. Notez bien que ces règles sont toujours en cours de développement et qu'il est possible qu'entre le moment où vous voyez cette vidéo et le moment où vous recevrez votre jeu, certains points aient changé. Vous voyez également que je suis sur Tabletopia et que ce n'est pas forcément la plateforme que je préfère pour présenter des jeux, les manipulations seront donc un petit peu plus pénibles mais je ferai de mon mieux pour les rendre le plus fluide possible. Dans Reload, vous êtes le candidat d'une émission de télé futuriste dont le but est de réaliser un maximum d'audience, pour vous ça veut dire accomplir des feats, des performances particulières et éliminer vos adversaires par tous les moyens possibles. Chaque candidat, chaque joueur a sa capacité particulière mais aura aussi la possibilité de customiser son équipement au fil de la partie. Avant d'étudier les règles dans le détail nous allons nous intéresser aux aux différents éléments qui composent le jeu en commençant par le plateau qui se trouve en face de nous. Vous voyez que celui-ci est composé de différentes petites tuiles et qu'il sera donc personnalisable selon vos parties. Le setup ici est celui qui est conseillé pour une partie entre joueurs débutants, mais il recèle déjà son petit lot de surprises. Un petit peu partout, vous voyez que des jetons ont déjà été placés, alors il y en a deux types différents pour l'instant. Nous avons les jaunes qui sont des balises, les balises sont euh, c'est un des moyens de scorer dans le jeu, le but étant de les ramasser et de les rapporter au niveau de la tour de la production ici, le QG au milieu. L'autre icône que vous voyez, c'est celle des coffres d'équipement, alors il peut tout y avoir dedans, hein. du soin, des armes, des armes, mur, tout ce qui peut vous servir dans votre périple vous voyez qu'il y a trois sets d'armes, enfin en tout cas d'équipements différents, euh, en partant du set de départ jusqu'au set ultime, et que ces coffres ne sont pas trop dégueux puisqu'ils proposent déjà un équipement 2 étoiles. La plupart des tuiles ont également une petite icône qui leur confère une règle particulière, on voit que par exemple ici quand je suis dans la forêt on ne peut pas me tirer dessus à distance, puisque je suis caché, ou que pour aller sur la montagne il me faut utiliser deux déplacements. Ces tuiles particulières vont vous permettre d'utiliser le terrain à votre avantage dans votre combat contre les autres joueurs. Tant que nous en avons devant les yeux, je vais également vous présenter les murs, on en voit ici 3, ils sont gris, c'est-à-dire qu'ils sont neutres. Un mur va vous permettre de bloquer les déplacements et les tirs de tous les autres adversaires, sachant que vous, vous pouvez parfaitement passer à travers ainsi que tirer. Les murs gris sont particuliers puisque ce sont ceux de la production et personne ne peut les traverser ni tirer à travers il faudra donc les détruire. Sur la gauche, nous découvrons les pistes de renommée, c'est ici que la victoire va se jouer la plupart du temps. Si un joueur arrive à mettre assez de tuiles pour arriver jusqu'au bout de la piste, il sera déclaré vainqueur instantanément. Si une autre condition de fin de partie se déclenche, c'est celui qui aura le plus de renommée, donc qui remportera également la partie. Les tuiles sont de différents types, on voit ici que si vous arrivez à déposer une balise au QG, vous allez marquer « autant de renommée ». Si vous blessez un joueur, vous en remarquerez un petit peu moins, il y en a également pour soigner ses alliés, piéger des adversaires, et évidemment ce qui rapporte le plus c'est de reload d'un adversaire, c'est-à-dire de le tuer et de le forcer à se reparachuter sur l'île. Alors il faut bien considérer que tout ça, ça va s'accumuler, mais il y aura également au cours de la partie des achievements à réaliser, des performances à effectuer. Les fameux achievements, ils sont à côté et on va les tirer au début de la partie, je vous en montrerai tout à l'heure hein, pendant la préparation. Vous voyez que par défaut, ils valent une tuile, mais certains peuvent aussi rapporter beaucoup plus et donc encore une fois ça peut parfois aller très très vite. I'm <laughs> Au-dessus, nous avons la pioche d'objets, nous l'avons vu brièvement tout à l'heure. Il y en a donc 3 sets, tous les joueurs commencent la partie avec une carte de ce set. La plupart du temps, on va récupérer ce genre d'équipement sur le terrain jusqu'à la fin de la partie où là, on va commencer à trouver quelques coffres 3 étoiles. Et là, croyez-moi, il vaut mieux s'en douter au plus vite si on ne veut pas se faire hacher menu. Juste à côté, le deck d'événements qui commencera à partir du deuxième tour. Alors, il y a pas mal d'événements qui vont se produire pendant la partie. Le plus fréquent, ça va être tout simplement la toxine qui va se répandre sur la carte. Parce que comme dans tout bon battle royal, vous allez vous retrouver de plus en plus étriqué, la carte va se refaire fermé sur vous et vous allez donc être de plus en plus amené à vous entretuer jusqu'à la fin du jeu, que ce soit parce que quelqu'un aura complété sa piste ou parce que justement il y aura des tokens partout sur la carte. Venons-en au plateau joueur, alors pour l'instant je vais vous le, vous le brosser très très succinctement, nous avons en bas le pool de défense et le pool de crâne qui sont essentiels en combat, en bas à droite vous voyez votre pouvoir spécial qui est bien sûr expliqué sur chaque carte de personnage, un petit peu plus haut la jauge de blessure et quand elle est remplie vous devez reload, c'est à dire perdre votre équipement et vous reparachuter sur l'île, tout autour du plateau, vous avez tout ce qui va vous servir à stocker votre équipement. Donc là-haut, ce sont les balises. Votre sac va vous servir à mettre les grenades, les objets de soins ou toutes les armes et armures que vous ne souhaitez pas équiper. Vos pièges, ils se trouvent ici. Ici, vous mettrez votre armure, votre ou vos armes, puisque vous pouvez porter deux armes à une main. Et enfin, sur la gauche, votre casque. Notez tout de suite, c'est important que les actions ne sont pas toutes de la même couleur. Vous avez des actions blanches, ce sont des actions que vous pouvez faire à tout moment, et des actions noires que vous ne pourrez pas effectuer si vous êtes sur la même case qu'un joueur adverse. Alors Reload, c'est un jeu un petit peu particulier, puisque les dés, on ne va que très rarement les lancer, et on va très souvent les placer. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est très intéressant maintenant, histoire que vous compreniez mieux l'ordre du tour tout à l'heure. Imaginons que je veuille me déplacer avec Blitz, on voit que pour mon premier déplaçant, je vais devoir placer un dé qui a la valeur 4. Je prends donc n'importe quel dé, ça n'a pas d'importance, je le mets sur la bonne face et je le passe ici. Si je veux ramasser quelque chose par contre, c'est un des deux que je vais placer ici. Et ça a son importance puisque quelque part, les dés représentent à quel point vous êtes vulnérable en faisant des actions. On imagine que si vous ramassez quelque chose, vous allez vous baisser, vous allez vous concentrer bien sûr sur ce que vous avez devant les yeux. Et vous allez donc être assez peu attentif à ce qui se passe autour de vous. Vous allez donc être plus vulnérable que si vous êtes en train de courir. Car même si vous vous épuisez un peu, vous êtes quand même assez alerte. Et ces dés là, quand un adversaire va vous attaquer, vont devenir vos dés de défense. Et plus ils seront élevés, plus votre défense sera haute. Vous voyez donc que les actions qui demandent des petits dés sont des actions qui vous exposent grandement pendant les tours de vos adversaires. Ne vous en faites pas, tout ça on va y revenir quand on parlera d'un tour de jeu. Pour l'instant je vais dézoomer un petit peu. Reload va vous proposer plusieurs modes de jeu ainsi que plusieurs configurations selon le nombre de joueurs que vous êtes. A l'origine, le jeu est prévu pour 4 joueurs, donc soit en 2 contre 2, soit en chacun pour soi, sachant que si vous n'êtes que 2, vous pouvez chacun incarner 2 héros pour que le jeu soit plus intéressant. Sachez cependant qu'il y a déjà un mode 6 joueurs en préparation, et que suite aux premiers retours qui ont été faits par la communauté, notamment sur le forum code.com un mode 8 joueurs chacun pour soi est en préparation. Euh, le défi là, ça va être surtout qu'il y ait le moins de temps d'attente possible pour les joueurs, et c'est à ça que l'éditeur travaille en ce moment. Je fais d'ailleurs un petit clin d'œil au forum de quote.com auquel je vous conseille de vous inscrire, puisque c'est là entre autres que vous pourrez me suggérer des vidéos ou bien participer aux interviews que je fais de certains éditeurs, c'est là aussi que vous pourrez avoir un maximum d'exclusivité et de news sur les jeux Kickstarter en cours. Préparons maintenant notre partie afin de pouvoir vous montrer comment le jeu s'organise. La première chose que je vais faire, c'est révéler les premières cartes d'achievement ici, qui sont des cartes très importantes puisqu'elles vous permettent de scorer des tuiles. Vous le voyez tout de suite, il existe deux types d'achievements. Les premiers sont immédiats, comme ici. Par exemple, si je reload, si je tue un adversaire au corps à corps, je marque immédiatement cette tuile. Il y en a d'autres qui sont à la fin de la partie, comme celle-ci. Euh, L'équipe ou le joueur qui aura ramené le plus de balises au QG remportera cette tuile. Je vais ensuite préparer mon plateau joueur. Alors, imaginons que je reste sur Blitz pour le moment. Je vais donc prendre tous mes dés, mais ils sont déjà ici. Je vais prendre mes trois murs, que je vais pouvoir construire pour gêner mes adversaires. Je récupère également ma planque. Ma cachette qui va me servir non seulement à récupérer des dés de défense, mais en plus à m'immuniser des toxines. Je prends mon pion, bien sûr, dans le jeu final, ce sera une figurine, et mes six pièges. Et sans plus attendre, c'est parti, je vais me parachuter sur l'île. Avant de me parachuter, je l'ai évoqué, je vais prendre deux cartes équipement de niveau 1 et en choisir une. Alors là, je vais tirer un petit peu tout juste pour vous montrer les genres d'équipement qu'on peut obtenir dans Reload. Nous avons donc ici une arme de corps à corps, un casque et une arme à feu. La feu ici est une arme à une main vous le voyez donc vous pourrez très bien équiper une autre arme quelle qu'elle soit dans l'autre main et elle a une caractéristique particulière qui vous permet de transformer certains dés, certains résultats en combat qui seraient des 2 ou des 3 en 4, donc c'est particulièrement intéressant. Ici on a un casque, alors les casques et les armures ont chacun une fonction un petit peu différente. Ici ce casque qui nous permet d'ignorer un hein, des crânes en combat, on verra ce que ça veut dire. Hein. Euh, bien sûr vous ne pouvez porter qu'un seul casque et une seule armure à la fois, mais vous pouvez très bien stocker ce qui ne vous intéresse pas dans votre sac et le ressortir le moment venu. Ici on a une belle arme à feu, on est sur du, de l'équipement euh, 3 étoiles. Alors l'arme à feu elle est un tout petit peu différente, un petit peu plus complexe hein, que, que le reste de l'équipement. On voit déjà ici qu'on est sur une arme à deux mains, donc on ne pourra tenir que celle-ci. On voit qu'elle va nous permettre de jeter 4 dés pour nos tirs. On voit également qu'elle demande un D2 ici, un dé d'action. Donc comme pour les déplacements et, euh, et les fouilles et tout ce qu'on a vu ici, vous devrez assigner un de vos D, une de vos actions à cette carte. Et c'est un 2 pourquoi Parce qu'on imagine que pour manipuler ce gros launcher il faut quand même pas mal de concentration et de force. Et du coup, forcément, ça vous expose au tir ennemi. Il y a ici une petite capacité particulière qui sera déclenchée si, en lançant mes 4 D de tir, j'effectue un 2, c'est-à-dire le chiffre qui correspond à l'activation de mon arme. Alors nous allons maintenant voir ce que le sort me réserve pour mon parachutage. Je vais essayer de ranger tout ça le plus efficacement possible. Alors, donc, avant de me parachuter, je vais aller chercher deux cartes. Et là, bon, déjà, j'ai pas d'armes, donc mauvais signe, un mauvais départ pour moi. J'ai soit une boisson énergisante qui me permettra d'utiliser un dé de plus pendant une action juste pendant un tour, et un piège explosif qui, on le voit, peut infliger de gros dégâts. Alors, je vais choisir la boisson énergisante histoire d'avoir un petit peu plus de pêche et d'action, du coup, euh, au début de mon premier tour. Alors, tout ça, je le mets là. Ça, ça va dans mon sac. Et je vais être prêt à me parachuter comment je me parachute Eh bien je vais cibler une zone que ce soit le QG ou une des zones adjacentes ici et je vais ensuite jeter 2 dés pour voir si les vents me sont favorables alors généralement c'est assez peu intéressant au début de sauter sur le QG euh, l'idéal ce serait peut-être d'aller tendre vous voyez vers euh, un des coffres ici pour essayer d'avoir un petit peu d'équipement sachant que je ne suis pas armé donc disons par exemple que je pose mon pion ici ça c'est l'endroit où j'aimerais atterrir et ensuite je vais jeter mes deux dés Si j'ai des faces qui s'opposent, c'est-à-dire 1 et 6, 2 et 5, 3 et 4, ou bien si je fais un double, je vais tomber exactement où je voulais, c'est-à-dire ici. Malheureusement, ce n'est pas le cas, je fais un 1 et un 4, je vais donc avoir le choix euh, de me faire pousser par le vent, soit direction 4, soit donc ici au nord-ouest, soit direction 1 directement au nord. Alors on pourrait dire que je choisirais de me faire pousser comme ceci, et donc j'atterrirai ici. De là, je vais pouvoir jouer autant d'actions que je veux, tant que j'ai des dés bien sûr. Donc je pourrais très bien me déplacer en plaçant le dé correspondant ici. Je pourrais aussi commencer, tiens on pourrait faire ça, vous voyez, par ramasser la balise ici. Donc je mets mon dé 2 ici. Je prends la balise je la mets dans mon sac et bien sûr hein, si vous portez beaucoup de balises vu qu'elle rapporte euh, une tuile qui est assez grande vous devenez une cible de choix hein, pour euh, vos adversaires tant que vous n'avez pas réussi à les ramener ici après ça je peux donc décider de bouger je mets un des quatre ici je vais me déplacer à côté et là moi j'aimerais bien bah, tout simplement euh, looter cette caisse là donc je vais les mettre un des deux encore une fois ici enlever cette tuile Prendre deux cartes pour en choisir une et là j'aimerais avoir une arme oui oui oui oui alors j'ai le choix ici on a un, une espèce de hache tactique qu'on voit qu'elle va transformer mes mauvais jets en quatre donc là c'est vraiment très très sympa et on a une arbalète alors l'arbalète c'est sympa parce que c'est une arme à distance c'est à dire que l'adversaire ne riposte pas par contre on voit que j'ai une portée de 0 avec cette arme donc je suis quand même obligé d'être sur la même case que lui pour lui tirer dessus disons qu'on part sur le tomahawk histoire d'avoir encore une main libre donc je l'équipe directement et je défausse la deuxième carte alors j'en profite maintenant pour vous expliquer certaines des autres actions ce qu'elles peuvent signifier ici on a une icône d'activation elle est quasiment toujours liée à quelque chose sur le plateau on voit qu'ici par exemple pour une activation je peux piocher deux cartes de niveau 1 et m'en défausser d'une il s'agit donc d'action contextuelle, mais vous le voyez assez punitif puisque votre deuxième activation par exemple vous demande un dé avec une phase de 1. Ici la construction c'est un petit peu tout et n'importe quoi. On va avoir à la fois détruire un mur adverse ou un mur neutre. On va avoir la possibilité nous de construire deux murs sur des côtés adjacents. Voilà, donc quand je construis j'en construis deux et vous voyez que ça me fait quand même une belle protection, sachant que l'adversaire qui détruit ne peut les détruire qu'un par un. Donc là, je suis à l'abri des tirs. Je bloque aussi le chemin de l'adversaire éventuellement. Je peux également construire ma planque qui est ici. Donc on ne peut en avoir qu'une par partie. Et si l'adversaire la détruit avec son action de construction, je la récupère pour la remettre ailleurs. Alors la planque elle va me permettre deux choses. D'une part, si je termine mon tour sur celle-ci, je vais récupérer un de mes dés que j'ai utilisé pour le remettre dans mon pool de défense. Et d'autre part, je suis également immunisé aux toxines tant que je suis dedans. La dernière possibilité de l'option construire, c'est tout simplement de l'action construire pardon, c'est d'aller poser un piège. Alors les pièges, ils fonctionnent d'une façon un petit peu rigolote. Derrière chaque piège vous avez un symbole. Ça va être feuille, pierre ou ciseau. Si un de vos adversaires marche dessus, il, il fait le choix. Euh, pierre, feuille, ciseau. On détermine le gagnant. Si la cible du piège arrive à battre ma feuille, donc avec ses ciseaux par exemple, il gagne deux tuiles piège pour sa ligne de réussite ici. Donc les petites tuiles, deux tuiles bleues comme ceci. Et bien sûr, rien d'autre ne se passe. En cas d'égalité, si l'adversaire a également choisi papier, il est coincé pour ce tour, il ne peut plus courir. Et euh, moi qui ai posé le piège, je vais récupérer une petite tuile piège que je vais mettre sur ma ligne de renommée. Enfin si la personne qui marche sur mon piège a choisi la pierre, là il va prendre directement une blessure et moi je vais toujours bien sûr prendre mon petit jeton piège pour ma ligne de renommée. Voilà pour le fonctionnement des pièges, alors bien sûr on va pas les tartiner tout ça ici ça n'a pas grand intérêt, hein. les pièges c'est plutôt intéressant, au milieu du plateau, les murs ça ne sert à rien de s'enfermer pour le moment et la planque non plus. J'ai une autre action ici qui me permet de me soigner. Alors, euh, la particularité de l'action soignée, c'est qu'on va récupérer un dé, donc on va récupérer d'une blessure, mais on va jeter ce dé, donc le résultat qu'on aura, qui nous servira ensuite de dé de défense pour le reste du tour des autres joueurs, va être complètement aléatoire. Et l'action de combat au corps à corps qui est ici, elle est un petit peu particulière, puisque finalement, on ne place pas de dé, hein, on se contente de, de jeter les dés, de comparer ses dés à l'adversaire, mais ça, on va le voir quand on va parler des combats très bientôt. Alors, imaginons que je sois prudent et que je m'arrête là. Ça voudrait dire que les deux dés qui sont ici iraient dans mon pool de défense... Et ça, c'est intéressant parce que ces dés-là, si je suis attaqué, je vais pouvoir les jeter. Donc, avoir un résultat qui va être aléatoire mais potentiellement bon et bien sûr, potentiellement meilleur qu'un 1 ici, qu'un 2 ou qu'un 3. Donc, je peux faire le choix soit d'utiliser toutes mes actions mais de fait aussi de dévoiler mon jeu, puisque mon adversaire verra exactement quel dé utilisé, du coup euh, il saura assez vite s'il est en mesure ou pas de m'éliminer, ou je peux choisir, c'est ce que je vais faire, de mettre deux dés sur mon pool de défense, au cas où quelqu'un viendrait s'en prendre à moi. Et ce quelqu'un, bah, disons que ça va être Dax, alors Dax on va essayer de lui faire un setup express, on va le parachuter, on va dire qu'il est très très énervé, on, le para... on va le parachuter au même endroit, on va aller lui chercher ses deux cartes de départ pour qu'il en choisisse une, donc, évidemment, je ne vais pas vous spoiler tout le jeu, mais au moins, ça vous permet de voir un petit peu. Ah, c'est bien mélangé, tiens. Il euh, faudrait peut-être dû mélanger ça. Hop, alors qu'est-ce qu'on a Super. Autre chose, allez, du neuf, là. Voilà, super. Une armure. Donc là, on a le choix entre une armure ou bien des munitions antipersonnelles qui me donneraient un dé sur un G avec une arme. Il va la jouer plutôt safe. Il va prendre l'armure et se débarrasser, donc, de ses munitions antipersonnelles. Et c'est parti, donc il va nous jeter ses dés. 1 et 6, donc là on voit que les deux faces sont opposées, la tête de mort correspond au 6, donc il tombe exactement où il voulait. Le seul souci bien sûr, c'est qu'il n'a pas d'arme. Alors lui, il ne va même pas se soucier du beacon, il va foncer au village, donc il va prendre une action de déplacement. Et une action ici d'activation pour recommencer, c'est-à-dire prendre deux cartes de niveau 1 et en choisir une. En espérant pouvoir trouver une arme et vous montrer un petit peu le combat ça a l'air mal parti très mal parti ouais j'aurais préféré une arme à feu quand même et ben bah voilà c'est pas une arme à feu mais c'est une arme à distance ça me va très bien j'espère que vous sentez la peine que c'est pour moi de manipuler ce logiciel Wow. ok voilà donc là il a fait deux actions et il peut très bien choisir, le bougre, de me tirer dessus, puisque l'arc a une portée de 0, mais il est justement sur ma case, ça tombe très bien. Et ça va me permettre de vous montrer le, premi la première, euh, le premier aspect finalement du combat, qui est le combat à distance. Alors comment on va faire Déjà, je vais mettre le dé d'action. Donc on voit que c'est une phase 2, je la mets sur l'arbre. Je vais ensuite jeter 2 dés. On voit ici que l'arc me permet de jeter 2 dés. On va prendre les deux dés blancs qui sont ici, on va les faire rouler. Ça tombe bien, donc car j'ai une tête de mort et un 4. Moi, le défenseur, je vais prendre tout ce qui me reste ici en des de défense. J'ai de la chance il m'en reste. Alors, attendez, je logue juste Voilà le plateau pour ne pas faire de bêtises. Donc, je vais prendre ces deux dés-là et je vais les lancer également. Une tête de mort et un 1. Alors, je vais classer maintenant mes dés du plus grand au plus petit. 4, 2, 2, 1. Et la tête de mort va ici. Et mon adversaire fait la même chose, donc avec ses dés qui lui ont servi à tirer, donc le 4 et la tête de mort. La première chose qu'on fait, c'est qu'on va comparer le nombre de têtes de mort. Là, il y en a une de chaque côté, donc il ne se passe absolument rien. Mais si l'adversaire avait eu une tête de mort et que moi, je n'en avais pas eu, je me prenais directement une blessure et prendre une blessure dans ce jeu. Alors, imaginons que j'ai fait encore un, que j'ai eu vraiment pas de chance sur mes jets. Voilà, s'il y a eu une tête de mort, il m'inflige il une blessure, c'est-à-dire je prends le dé le plus bas et je le mets ici. Donc je me rapproche du reload et en plus je ne dispose plus de ce dé pour les tours à venir jusqu'à en tout cas ce que je me soigne. Alors là ce n'est pas le cas, on voit que les deux têtes de mort se sont annulées, donc très très bien. On va ensuite comparer les dés qui restent. Alors là il n'a pas de chance puisque 1-4 contre 1-4 il ne se passe rien. Mais si ce premier dé ici avait été supérieur, s'il y avait eu un 3 ou un 2 moi j'aurais pris une blessure. Donc le dé en question, celui-ci, si ça avait été un 3, il serait allé également dans mon pool de blessures Et évidemment si vous aviez une arme qui tirait plusieurs dés alors je dois avoir des dés blancs qui traînent quelque part ici ouais le problème c'est de les ramener J'avais voilà s'il avait eu une arme qui tirait euh, je vais mettre ici un, un 5 par exemple voilà si on avait une configuration comme ça on aurait continué à comparer les dés du plus grand au plus petit donc le 5 sur mon 4 j'étais perdant le 4 sur mon 2 j'étais encore une fois blessé et le 3 sur mon 2, j'étais encore une fois blessé. Donc vous voyez que sur une seule attaque, alors avec une arme fictive, hein, une arme qui aurait lancé ici 4 dés, je me serais retrouvé déjà à l'article de la mort, c'est-à-dire à 1 dé du reload. J'espère que ça vous montre bien à quel point la... La vie est fragile finalement et, euh, et surtout dans ce jeu, et qu'il ne faut pas trop flamber au départ au risque de se retrouver euh, obligé de se reparachuter tous les deux tours. Alors on aura un autre cas de figure euh, dans des conditions un petit peu différentes. Imaginons par exemple que euh, comme j'ai bah voilà, été beaucoup blessé et euh, le tour précédent j'ai utilisé mes deux dés. Voilà, donc j'aurai 2 dés. On va essayer de se mettre des gros dés quand même, histoire de ne pas, euh, pas mourir, sinon l'exemple marche beaucoup moins bien. Voilà, j'aurais fait 2-5 en défense, donc tant mieux. Là vous voyez que le 5 contre le 5, il ne se passe rien. Le 4 contre le 5, le défenseur est plus fort, donc à distance, il ne se passe rien du tout. Et là, on a un 3 contre du rien. Si l'agresseur a des dés supplémentaires contre lesquels le défenseur ne peut pas défendre, il prend une blessure légère. La blessure légère, ça veut dire prendre le dé qui est en bas de ma colonne, donc là, le 5, ça aurait pu être le 3 en dessous, vous voyez le dé le plus bas, et le diminuer de 1. Donc là, ce 5 deviendrait un 4, ce qui me rendrait plus vulnérable pour les attaques suivantes, sachant que si ce dé est déjà à 1, que je prends une blessure légère donc à cause du 3 qui n'est pas défendu ce dé là va directement en blessure les blessures légères, elles ne sont impactantes que sur le tour en cours puisqu'après vous allez rejeter, replacer vos dés au tour suivant et, euh, et donc ce 1 là ou ce 2 là n'aura plus, plus d'importance mais sur un même tour si on s'acharne sur vous ou euh, si l'adversaire met beaucoup de blessures légères là ça peut aller très très vite aussi et on peut avoir pas mal de dés qui finissent en blessure Dernière petite subtilité du combat, vous voyez ici que cette arme, elle a un pouvoir spécial, c'est-à-dire d'infliger deux blessures légères. Ce petit symbole-là, c'est le symbole de la blessure légère. Ça, je l'aurais déclenché si dans mes jets, ici, j'avais fait un 2, puisque 2 est le dé d'activation de l'arme. Donc, si ici, si, j'avais eu un 2, non seulement j'aurais fait une blessure légère, puisque cette, ce dé-là n'est pas défendu, mais j'aurais pris deux blessures légères de plus à cause du bonus de l'arme, et alors là, ça aurait été la catastrophe, puisque donc celui-ci, bah, j'aurais dû reload tout simplement, mais même sans ça, voilà, celui-ci serait en blessure, celui-ci aurait donc diminué de 2, j'aurais pris 2 blessures légères supplémentaires. Et là, si quelqu'un d'autre passait derrière, l'allié par exemple de Dax en 2 contre 2, eh bien c'était la fin de moi. Parlons maintenant d'une configuration un petit peu différente. Imaginons que moi, j'ai fini mon tour ici. Alors, on ne va pas changer les équipements, ce pas forcément nécessaire. On va juste se redonner des dés. Euh, disons que j'aurais pu bouger ici deux fois. j'aurais pu aller ramasser une fois et le reste je l'aurais regardé. voilà et donc mon deuxième déplacement m'aurait amené ici, là je déclenche puisque je n'ai pas d'autres possibilités un combat au corps à corps, les combats au corps à corps ils sont très très meurtriers parce qu'on joue tous ces dés mais ils sont aussi plus risqués puisque comme on est au corps à corps mon adversaire Dax le défenseur lui il va pouvoir euh, bah, défendre et du coup riposter alors comment on ferait dans ce cas là et eh bien de la même manière j'irai jeter les dés que je n'ai pas utilisés. une tête de mort 1-1 Et mon adversaire irait lui aussi jeter les dés qu'il n'a pas utilisé, et c'est là que ce que je vous ai dit tout à l'heure est très important, c'est-à-dire que si vous jouez tous vos dés ici, toutes vos actions, en imaginant que vous ne fassiez pas non plus les meilleurs choix, quelque chose comme ça, avec ici encore un 2, bon, on voit bien finalement que j'ai des dés qui sont assez faibles en défense, et que par exemple ici, rien que le fait de courir, ça me donne 2-4 garanties. donc je sais déjà que je vais infliger une blessure à Dax. Donc du coup, utiliser tous ces dés sans en garder en défense, ça m'expose beaucoup parce que dans le cas du corps à corps, je sais pertinemment euh, les dés que vous avez et je sais donc pertinemment qu'en faisant juste certaines actions ou euh, en gardant certains dés en réserve, je vais pouvoir vous mettre une raclée. Donc on voit que mon dax il n'a pas bien joué parce qu'on va mettre les dés dans l'ordre. Donc on a du 4-3 et du 2-2-2-2-2 puisque ici il y a le 2 qui lui a servi à tirer à l'arc pour chasser du lièvre. Alors si on ne prenait pas mon arme en compte, voilà comment le combat se déroulerait. On comparerait d'abord le nombre de têtes de, de, de, de mort pour voir qui en a le plus. Moi j'en ai une, bien sûr mon adversaire ne peut pas en avoir puisqu'elle utilisait toutes ses actions, tous ses dés pour utiliser des actions ici. Je lui mettrai donc d'office une blessure. Et ensuite on comparait du haut vers le bas comme tout à l'heure. Donc le 4 contre le 4 il ne se passe rien. Le 3 contre le 4 c'est moi qui ai le plus grand nombre donc je lui mettrai ce dé là en blessure. Un 2 contre un 2 il ne se passerait rien. Et un 2 contre un 1, mince, il riposterait et donc moi aussi je prendrais une blessure. Sachant que comme tout à l'heure, si j'avais eu des dés supplémentaires, par exemple jusqu'en bas contre lequel il n'avait pas pu défendre, je lui aurais mis une blessure légère, mais son armure l'aurait prémunie contre cette fameuse blessure. Donc mon dé supplémentaire ici, le dé le plus bas, n'aurait servi à rien. Reprenons maintenant l'ordre des choses, mais voyons comment mon arme va changer ce combat. Alors je garde bien sûr la blessure qui a été effectuée suite à la tête de mort. Et là, en regardant mon arme de corps à corps, je me rends compte que je peux transformer un de mes dés qui aurait fait un 1 ou un 2 en 4. Et là, évidemment, ça change la donne, ça fait une attaque beaucoup plus dévastatrice, puisque 4 contre 4, d'accord, il ne se passe rien, mais 4 contre 3, c'est blessure, 4 contre 2, c'est blessure également. Et là, on est à 1 dé du reload. Alors, imaginons que j'ai fait un résultat un petit peu supérieur ici, par exemple un 3, on va tricher un petit peu. Là, donc, on aurait une blessure supplémentaire, et ça ferait reload. Pour rappel, je mettrai... Oups <rire> C'est magique ce truc. Je mettrai donc, euh, si j'enlevais tout ça, alors attendez, bougez pas, hop. Je mettrai donc un petit reload dans mon compteur et là je serai absolument ravi. Puisque de fait mon adversaire devrait se débarrasser de tout son équipement avant de devoir se reparachuter. Alors petite subtilité, quand on se reparachute après, le, après un reload, c'est-à-dire après la toute première fois quand on entre en jeu, euh, c'est ce une carte parmi deux, euh, cartes deux étoiles qu'on choisit et non pas une carte parmi deux cartes une étoile. Vous l'avez vu, c'est beaucoup plus patrié que ce qu'on aurait pu penser. On meurt très très vite et surtout si on veut utiliser trop de dés d'action, eh ben, on s'épuise, on se retrouve avec des petites valeurs et puis derrière on se fait faucher euh, par le premier adversaire venu. Il faut donc vraiment faire attention et euh, même si les, les premières parties entre débutants sont souvent des, des killfests hein, où on reload en permanence, euh, avec un petit peu d'expérience, vous vous apprendrez à garder un petit dé en réserve ou euh, éviter de trop vous exposer et trop chercher le combat parce que finalement ça donne des parties qui sont longues et assez peu fructueuses. Alors je me rends compte à l'instant que du coup je n'ai même pas eu mon dé, euh, mon petit dé vert hein, qui, était, euh, qui était lié à l'énergie hydrique. Donc si je l'avais bu et que je l'avais utilisé, l'idéal serait de le placer sur une case d'action pour en faire même à un, peu importe, une petite valeur, et garder mes dés noirs dans mon pool de défense pour pouvoir les jeter euh, une fois que mon adversaire m'attaquerait. Il est temps maintenant de vous parler des conditions de fin de partie puisque tout ceci va continuer jusqu'à ce qu'une des conditions suivantes se produise. Alors d'abord, si quelqu'un mais une tuile qui va mordre sur la ligne d'arrivée ici, il est immédiatement vainqueur, bon je ne veux pas tout remplir, vous avez compris qu'évidemment tout doit être rempli, il est évidemment vainqueur, la partie s'arrête immédiatement, il n'y a rien de plus à faire. L'autre possibilité c'est si à force de tirer des cartes événements qui sont ici, vous remplissez toute la zone de gaz, voilà, contamination 4, donc on va mettre un jeton, Ici et en imaginant que ce jeton ait déjà été posé euh, précédemment, vous mettriez des jetons dans toutes les zones environnantes, environnantes donc vous voyez que ça va très très très vite. Alors, il y a d'autres événements, je ne veux pas vous les spoiler en fait, c'est surtout de la, de la contamination. Parfois on a des, voilà, des tremblements de terre qui vont vous déséquilibrer, vous forcer à, à changer vos dés, vous allez avoir des parachutages aussi, pas mal de choses comme ça que je, dont je vous garde la surprise. En tout cas, deuxième condition de fin de partie, s'il y a du gaz partout sauf sur le QG, c'est terminé et on regarde qui a le plus de fame, de renommée sur sa barre. La dernière condition de fin de partie qui me paraît plus difficile à obtenir mais qui existe, c'est s'il n'y avait plus aucune balise sur la carte, c'est-à-dire que toutes ces petites balises -là avaient été récupérées et donc un maximum d'entre elles auraient été rapportées. On arrête la partie immédiatement et de la même manière, on va comparer les scores. Nous avons à présent fait le tour des règles de base de Reload. Je pense que vous avez une bonne idée de ce à quoi peut ressembler ce jeu, sa nervosité, sa stratégie aussi dans la façon dont on utilise ses, ses dés et la façon dont on va s'exposer. D'autres vidéos sont à venir sur ce jeu pendant la campagne donc restez à l'affût. D'ici là, je vous dis à très bientôt.